Shalom, bienvenue dans le Seigneur Partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit avec vous Aujourd'hui nous voulons encore parler d'un thème, d'un sujet très important Jésus, le seul charmant J'aimerais bien, avant qu'on puisse commencer, qu'on puisse lire la Bible Nous prenons notre Bible dans le livre de Jean Jean 14, verset 6 jusqu'à verset 9 L'histoire est tellement bonne Vous pouvez lire du premier verset jusqu'au dernier verset Mais là où on est vraiment basé C'est sur ces quatre passages okay. Je lis au nom du Seigneur Jean 14, verset 6 à 9 La Bible dit Jésus lui dit Je suis le chemin, la vérité et la vie Nul ne vient au Père que par moi Si vous me connaissez vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ma Philippe lui dit, la partie que nous nous sommes vraiment beaucoup plus intéressés, c'est ici. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Et cela Jésus nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. » « Et tu ne m'as pas connu, Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. » Comment dit-il « Montre-nous le Père, la parole du Seigneur. » Bien, je j'aimerais nous dire, s'il y a plusieurs chemins, s'il y a mille chemins qui amènent à Rome, s'il y a mille chemins, il y a plusieurs chemins qui mènent à la réussite, s'il y a plusieurs chemins qui mènent à l'élevation, je voudrais nous dire, qu'il n'y a aucun seul chemin qui mène vers le Père. Et le chemin en question, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible a bien dit, a bien signifié ici, pendant que Jésus parlait à ses disciples, Philippe lui demanda, lui posa la question et dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Et Jésus lui répondit que « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Alors, il n'y a aucun autre chemin pour arriver au ciel, sans pourtant passer par Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Celui qui croit en lui, ne périsse point. Bien aimé, je voudrais vraiment activer encore ta foi aujourd'hui, pour te dire qu'il y a un seul chemin qui est Jésus-Christ. Alors ne te limite pas, ne te pose pas beaucoup de questions comment est-ce que je ferai, comment est-ce que je peux euh, euh, arriver, comment est-ce que je peux voir le ciel mais laisse-moi te dire qu'il y a un seul chemin qui est Jésus Christ, donne ta vie à lui et il deviendra ton maître et il deviendra celui qui va commencer à diriger maintenant ta vie euh, l'air est grave où le monde Cherche de vases et moyens. Le diable ne se limite pas. Il cherche toujours des, des, des stratégies et stratégies pour gagner aussi ses âmes. Mais nous aussi, nous venons vers vous pour vous dire de vous confier à Jésus. Parce que lors, dans le passage que nous venons de lire, si nous montons un peu plus haut, nous allons voir que Jésus disait à ses disciples qu'il part pour préparer la place, qu'il part pour. Euh, préparer déjà l'endroit où nous nous serons lorsqu'il reviendra dans sa gloire alors j'aimerais que lorsque jésus reviendra dans sa gloire qu'il puisse te trouver déjà prêt alors euh, c'est très important d'être enfant de dieu si tu n'as pas encore donné ta vie à jésus l'air est là donne ta vie à jésus parce que Il revient très très bientôt j'insiste que jésus revient très bientôt alors donne lui ta vie afin que lorsqu'il reviendra dans sa gloire qu'il puisse te trouver et qu'il te prend pour aller au ciel vivre avec lui festoyer ensemble avec jésus euh, pour bien encore glorifier le nom de notre Seigneur, le nom de créateur de toutes choses, celui qui nous a créés à son image et avec un seul but de l'adorer et de le louer. Ça sera une très bonne chose si nous donnons notre vie à Jésus parce qu'il est un seul chemin, il est le vrai chemin qui amène vers le ciel. Euh, J'aimerais vraiment t'encourager à croire au Seigneur Jésus Christ J'aimerais vraiment t'encourager Toi qui as déjà cru à demeurer ferme À rester et à marcher selon la crainte de la parole À marcher selon notre Seigneur À besoin que nous puissions marcher Et le Seigneur ne laissera pas de vous bénir N'oublie pas, s'il y a plusieurs chemins Qui amènent à Rome S'il y a plusieurs chemins qui nous procure l'abondance s'il y a plusieurs chemins qui nous procure la vie, s'il nous procure la vie en abondance, euh, de gagner l'argent, de gagner tout tout tout que ça soit. Donc euh, vous pouvez avoir plusieurs chemins, plusieurs ressources, mais pour accéder au ciel, il y a qu'un seul chemin, qui est Jésus-Christ. Et Dieu dit: Car Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. C'était pas un vain Voyez-vous même que le Seigneur Jésus-Christ a, a accepté d'être christifié, humilié, cracheté même sur son figure euh, pour toi et moi. Ce n'était pas un travail euh, en vain, ce n'était pas un travail inutile, mais c'est un grand travail pour nous acheter avec un grand prix, le prix que personne ne peut le faire. N'oublie pas aussi que Dieu est amour, que Dieu vous bénisse et restez connecté sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. C'était votre frère, Glodis Lessaye. Que le Seigneur vous bénisse.